Bonjour, bienvenue à ce Mardi de l'Info qui, pour une première fois, est un mercredi. Normalement, ça, ça se produisait le mardi, c'est ça qu'on appelait ça un Mardi de l'Info. Le but des mardis de l'Info était de présenter de l'information sur des sujets informatiques pas nécessairement reliés au bureau, malgré que Scotty est dans ce cas c'est très pertinent. Mais, si vous allez voir sur le site de Wikipedia par le passé, il y a eu des, des, des présentations sur la conversion de de séries d'images en vidéo, plein d'outils. Donc si. Mon, mon point, c'est que si d'autres personnes qui veulent le présenter des marques d'infos, communiquez avec moi. Je pense que le dernier avant ça datait de 2015, donc je pense que ça pourrait être le, le temps de recommencer euh, cette série-là. Euh, Aujourd'hui, on a Christian O'Neill, qui euh, est à RPN, qui, qui s'est offert pour nous faire une présentation sur Git, une introduction à Git. Alors, euh, à toi, Christian. Bien, donc je suis content de voir que la salle est presque pleine, il reste quelques places à l'avant, puis je ne sais pas s'il y a des chaises à l'arrière ou non. Euh, alors voilà, Christian, euh, et puis je travaille dans RPN, dans la section informatique maintenant, euh, et puis euh, juste avant de, de me lancer dans le vif du sujet, je vais mentionner que euh, la présentation, euh, moi je l'ai sur le web maintenant, et puis je pense que sur le Wiki, elle va être mais aussi puis on essaie d'enregistrer de, tout ce que je sais donc euh, en termes de prise de notes ça devrait aller beaucoup plus soir et puis m'écouter euh, donc première question ça fait quoi Git euh, Git c'est un système qui permet d'enregistrer l'historique de modification de code donc on s'imagine qu'on commence avec euh, par créer un fichier je pense si je... Euh, on crée un fichier euh, qui est complètement à gauche. Euh, ensuite, on décide de faire une modification. On ajoute euh, une ligne. C'est quoi? D est égal à 4. Euh, et puis finalement, on décide que la ligne D est égale à 2, on la veut pas. Euh, donc, on va avoir la, la version finale. Disons qu'on a ces les trois lignes qui sont à droite. Euh, donc, ça, disons que, euh, la première chose à retenir, c'est que euh, c'est un système de révision de code source qui est orienté ligne par ligne. Habituellement, quand on parle de changement, on regarde ce qui se passe une ligne après la suivante. Et puis, ça, c'est général pour à peu près tous les systèmes de gestion de code source, euh, que ce soit Git ou ou d'autres. Euh, ensuite, l'autre chose que fait Git, c'est que si on travaille, si on a quelque chose, un fichier qui est situé sur un serveur, euh, qui est dans un dans une dans un certain état, euh, ensuite on peut synchroniser ce fichier-là entre deux personnes. Donc, on s'imagine qu'il y a une personne qui travaille à son bureau, commence à modifier le fichier comme ça, et quelqu'un d'autre est à leur portable euh, et eux veulent faire d'autres modifications. Et Git va permettre de fusionner ou de, de tenir compte, d'enregistrer toutes ces modifications-là sans que les personnes effacent les codes des uns des autres. Donc, c'est une façon qui est structurée et organisée, qui maintient l'historique de qui fait quoi. Et puis, en plus, Git est un système qu'on nomme distribué, ce qui veut dire que quand on, on interagit avec un serveur, on doit avoir une connexion, mais ensuite, on peut travailler à la maison ou on donne souvent l'exemple que si quelqu'un prend un avion, plus loin, plus proche, Euh, c'est ça, donc on peut aussi travailler avec Git euh, si on n'a pas de connexion vers le serveur à un instant donné, c'est possible de travailler euh, connecté et aussi déconnecté. Euh, prochaine chose, c'est que Git est, euh, fournit des, des commandes, des outils qui permettent de tester des changements euh, tout en gardant une version originale du code. Donc ça je vais essayer de vous donner des exemples dans quelques minutes. Ça, ça, réfère à, à l'idée qu'on peut faire des branches avec Git qui représentent différents concepts ou différentes modifications que l'on veut tester. Et puis, quatrième chose, euh, avec Git, on peut revenir à l'arrière. Donc, on commence par faire un fichier, euh, on y ajoute une ligne, et puis ensuite, on décide que finalement, cette ligne-là, elle ne fait pas ce qu'on qu pensait qu'elle ferait. Donc, on peut revenir à l'arrière. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que Git est quelque chose qui nous permet de faire des, des undo, euh, quasiment à l'infini. Donc euh, on peut revenir à, à l'arrière dans notre historique autant qu'on veut. Donc ça, c'est un peu ce que, ce que fait Git. Et puis ensuite, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est avec tout ça, qu'est-ce que ça donne, Git? Donc, qu -ce que, quels sont les, les bénéfices si on commence à utiliser Git dans notre code? Euh, donc, une des choses, c'est que, absolument, ça a tendance à donner des, du code source qui est plus bref parce que Plutôt que de mettre du vieux code qu'on sauvegarde en commentaire, on peut l'enregistrer dans l'historique de Git, et donc le, le code il est plus concis, plus bref, plus propre. Euh, une autre chose, c'est que l'arborescence, donc tous les différents fichiers, et répertoires qui constituent le code source, ça aussi ça devient plus propre, puisque les vieux fichiers, on n'a pas besoin de leur donner. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes entre nous qui, euh, qui ont des fichiers qui ont en version 1, version 2, BAC, etc plutôt que d'avoir des, euh, des fichiers comme ça qui polluent un peu l'arborescence. La, ces fichiers-là, on, on les enregistre dans l'historique kit, et puis après ça, ils disparaissent, ils ont de la, la copie de travail avec qu'on a devant nous. Euh, autre chose. Euh, Puisqu'avec Git, quand on fait des changements et puis on les enregistre, ça nous force un peu à produire du code qui est plus modulaire. Et puis ça a tendance à aider à nous séparer, à séparer euh, disons, ce qui est le, le traitement que le code fait en tant que tel et puis des données. Donc si vous avez des chaînes de caractères qui définissent des répertoires et euh, euh, des nombres de variables. Euh, au fil du temps, avec Git, ces choses-là, on a tendance à les déplacer dans les fichiers de configuration et puis on garde le, le code qui fait le prêt-travail, lui, aller dans le code source. Euh, puis, dernière chose, euh, c'est que quand on fait des modifications d'une étape à la prochaine, euh, au fil du temps, au début, on commence par faire des modifications qui sont probablement très petites et puis c'est vraiment juste seulement une ou deux lignes changées à la fois, mais au fil du temps, on, on devient meilleur à... à diviser nos modifications en unités logiques pour que si à un certain moment on veuille revenir vers l'arrière, on puisse euh, avoir une historique qui est claire, qui nous dit que voilà, cette révision-là, j'ai fait un changement qui était, par exemple, pour passer du réseau science du réseau SC au réseau science, quelque chose de, de donc des modifications qui sont logiques. Euh, autre question. Où est Git utilisé? Euh, donc, Git est utilisé de plus en plus, je me suis allé me promener sur le serveur GitLab de sciences euh, et puis j'ai trouvé quelques projets, donc ça c'est GVPS, euh, ensuite il y a GEM en tant que tel qui est là, euh, ici on a un projet, ça c'est pas sur GitLab, c'est sur GitHub, c'est un peu à cause de ce projet-là qu'on qu est ensemble aujourd'hui parce que c'est euh, Jean-François Lemieux qui avait une question sur comment il pouvait produire une révision. Git pour le modèle 16, et puis je l'ai aidé un peu, puis finalement, on a dit que ce serait peut-être une bonne idée euh, de donner un mardi de l'info qui a euh, qui expliquait un peu comment fonctionne Git. Euh, puis l'autre chose, je ne l'ai pas mentionné ici, mais il y, a, il y a un deuxième serveur euh, Git qui est celui de services partagés, Il s'appelle GC Code. Euh, donc, dans les exemples que moi j'ai préparés, je vais parler de GitLab.science, mais euh, à un certain niveau, GitLab.science et GCCAD sont équivalents. Ce sont deux installations gouvernementales d'un serveur GitLab. Donc, les, on peut. Euh, je vais juste faire ces minutes pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, ça, ça disons, c'est mon introduction. Et puis maintenant je veux commencer à parler, euh, pour le restant de la présentation, je veux montrer les, les commandes git qui sont courantes euh, et puis euh, je vais essayer de faire ça en donnant une démonstration pour montrer comment ça marche euh, avec un cas concret. La première commande qu'on peut regarder c'est git clone et puis ensuite une adresse, une URL. Donc, ce que fait GitClone, c'est ça il y a un dépôt qui est sur un serveur quelque part, et puis Git Clone nous permet de télécharger ce dépôt là sur notre ordinateur à nous. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, et peut-être même surprenant au début, c'est que ça produit une copie locale complète. Donc, tous les fichiers qui n'ont jamais fait partie de ce, du dépôt euh, vont être téléchargés vers notre ordinateur et inclure un historique complète. Donc c'est dépendant de la taille du dépôt, c'est une opération qui peut prendre un certain temps ou bien si c'est juste un petit projet, ça va aller pas mal vite. Et puis ensuite, c'est donc « Git clone », c'est une commande qui est nécessaire une seule fois par nouveau dépôt qu'on souhaite utiliser. J'ai mis en, en théorie, en parenthèse, parce que, au moins quand on commence, je pense que des fois, ça peut on se retrouve dans des situations un peu compliquées à gérer, donc c'est plus facile de simplement recommencer puis de faire un clone à nouveau. Et puis c'est même ce que je vais faire. Mais ça. en principe, si on connaît les bonnes commandes, on peut souvent éviter de faire un clone plus qu'une fois. Alors, pour la démonstration, je vais voir si je sors. Ici. Puis, je vais commencer par aller sur GitLab et puis chercher je pensais que je donnerais, pour la démo, je prendrais le, un, dé, un logiciel que vous connaissez peut-être, c'est um, Python RTN. Um, donc son dépôt il est disponible sur GitLab et puis um, à l'instant je suis uh, je suis pas connecté à mon compte GitLab et je vois qu'il y a l'adresse du dépôt ici et c'est cette adresse-là qui est utilisée pour faire un clone, donc je vais la copier et puis ensuite, j'ai une session ouverte euh, sur GPC, le landing pad essentiellement. Euh, je vais aller dans Projet et puis faire Git, clone et coller comme ça. Donc, ça, ça ne devrait pas prendre plus que. C'est un dépôt qui n'est pas énorme, donc ça, ça se fait vite. Donc voilà. J'ai téléchargé une copie. Euh, maintenant, on va voir dans, ça, ça a aussi créé un répertoire dans mon compte qui s'appelle Python RPN. Donc, on va aller dans le compte, dans le répertoire. On peut voir que ça, ce sont toute l'arborescence, le code source de Python RPN. Donc, elle est là. Euh, ensuite, il y a un répertoire caché qu'on ne voit pas qui s'appelle .git. Donc, juste pour, euh, ça, c'est où, euh, où se trouve tout, tout l'historique. Donc, euh, c'est un répertoire qui, je vous le montre ici, en, en réalité on le regarde rarement, c'est absolument, on interagit disons avec les, les fichiers et les données qui sont dans ce répertoire-là en, en, en utilisant des commandes Git plutôt que d'aller modifier ces fichiers-là à la main. Euh, et puis ensuite, euh, comme je le on a déjà téléchargé l'historique complet du dépôt, ce qui veut dire qu'il si y a une commande qui s'appelle Git log. je vais y revenir, mais juste rapidement. Euh, on regarde et puis on peut voir que donc, il y a Stéphane Chamberlain qui a fait une révision le 27 octobre et puis je pourrais descendre comme ça pendant plusieurs mois. Donc, et puis tout ça c'est déjà local donc je pourrais n'ai même plus besoin d'être connecté à internet et puis je pourrais voir tout ce que je vous montre actuellement. Donc ça c'est la première étape, Git clone. Euh, ensuite, deuxième chose, si je reviens à la présentation. des fourches euh, ou bien ce qui souvent les gens ont tendance à utiliser des termes anglais donc des forks euh, des forks ce que ça représente des fourches que ça représente c'est euh, pendant qu'on est sur le serveur donc que ce soit GitLab ou bien GitHub euh, on pourrait vouloir copier euh, un dépôt entre deux comptes donc je me crée un compte sur GitLab et puis je veux faire une copie du dépôt Python RPN euh, et la raison pour laquelle ça c'est utile, c'est que si moi je veux faire des modifications au code source de Python-RPN euh, et les sauvegarder euh, pas uniquement sur mon ordinateur à moi, mais aussi sur le serveur à ce moment-là, je vais devoir avoir un compte sur le serveur GitLab qui me permet d'écrire des données dessus. Euh, donc ce que ça donne d'une certaine façon c'est un backup, c'est mon disque qui plante, j'aurai euh, la copie qui est sur GitLab, et puis ça permet aussi de partage. Donc, je peux régler les permissions du dépôt pour que d'autres personnes puissent aller lire le code que je suis en train d'écrire et voir que je suis en train d'ajouter une certaine fonctionnalité, par exemple. Et puis, comme ça, ça requiert un compte sur le serveur et puis quand on s'en sert, il faut aussi s'assurer que l'authentification est bien mise en place. Donc, je reviens à la démonstration. Maintenant, je vais aller ici. Puis, donc, la première chose, c'est que je dois maintenant me connecter à mon compte GitLab. Comme ça. Et maintenant, on voit qu'il y a des nouveaux boutons qui apparaissent. Celui qui m'intéresse, c'est Fork. Donc, je clique là-dessus. Et si ça me demande quel, donc, si j'ai un seul compte, je, me, je le donne. Voilà. Et puis. C'est fait. Euh, maintenant, je vais recommencer, je vous disais que je vais, je vais faire un clone deux fois. Je pourrais, euh, le clone que j'ai fait, je pourrais m'en servir pour euh, le renommer pour utiliser ce dépôt-là mais c'est un peu plus compliqué donc ce que je vais faire c'est simplement revenir à la ligne de commande, effacer le clone que je viens de faire et recommencer. Donc, euh, moins –fr python rpn. Um, et puis, puisqu'on parle d'authentification, juste disons, en passant. Uh, et puis aussi, le, le, le démo que je donne, tout ça, uh, ça va faire partie de la présentation. Donc, vous pourrez consulter la présentation par la suite pour voir tout ce que je suis en train de faire um, pour uh, tester que l'authentification marche bien. c'est fait soit par SSH ou bien HTTPS. Et puis, on peut la tester. Il y a une commande qui est utile, git. Et puis ensuite, le nom du serveur, GitLab.science. Et si ça fonctionne, ça devrait me dire welcome to, c'est ça. Donc, tandis que, disons juste pour le début de l'exemple, euh, si j'avais fait quelque chose de bizarre, euh, ça m'aurait demandé un, un mot de passe. Donc, je verrais que ça échoue. Et puis maintenant, je vais faire un clone, mais cette fois-ci, je vais prendre la nouvelle adresse. Donc, ça, c'est la copie du dépôt qui appartient à moi dans le compte KRO001. Copier. Ici, Get clone et coller. Et puis, donc maintenant on revient dans le répertoire, Python RPN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Um, donc voilà, on est essentiellement dans, dans le même état qu'on était il y a deux minutes. Euh, une commande supplémentaire que juste pour démontrer plus qu'autre chose qu'il y a bien des commandes git qui existent, git remote-v va afficher quels sont remote dans le sens du temps. donc quels sont les serveurs git qui sont configurés pour euh, la copie git que je viens de produire, git remote-v pour Verbose et donc ça m'indique que il y a un remote. Euh, Il a l'alias origine et puis son adresse complète est celle-ci. Et je peux y. Euh, ouais, ça. Euh, et puis, en principe, si je voulais, je pourrais aller euh, sur mon dépôt Git ici, dans les réglages. Je pourrais faire en sorte que j'ajouterais des membres et puis euh, je pourrais leur donner. C'est ça. Donc, je pourrais, je, sais pas si, mais, ouais, je pourrais chercher une personne et leur donner permission d'écriture dans mon propre dépôt. Donc, ça, c'est euh, un peu plus avancé dans le sens si on veut travailler sur un projet partagé avec d'autres. Et comme ça. Euh, donc, des fourches. Et, euh, prochaine chose, c'est la commande add ou ajouter. Alors ici, l'idée c'est que maintenant on commence à faire des modifications et puis on va devoir um, passer à travers le processus d'enregistrer ces modifications là pour un dépôt Git. Um, donc, c'est ça, c'est ce que Git add fait, c'est ça indique que dans la prochaine révision que ou, ouais, dans la prochaine révision que je vais faire, je souhaite ajouter un fichier donné à ce qu'on appelle um, la zone de transit ou le staging area. Donc ça c'est avant que la révision soit complète, mais ça, ça prépare le travail pour la prochaine révision. Euh, et puis si on regarde la démonstration pour ça, euh, ce que je vais faire, c'est prendre, j'ai un fichier qui est dans Share exemple euh, Share. Puis je fais... Donc ça c'est un fichier, ça donne que je l'avais écrit il y a bien longtemps un exemple pour faire une carte de données JOPS, je pense. Puis donc supposons que je veux modifier une ligne, et puis je veux adapter ce fichier-là pour qu'il fonctionne mieux sur le réseau science. Donc, la ligne ici, ça va être, on va changer SSM Use, on va prendre R load.dot. Et puis, le chemin euh, n'est plus tout à fait le même. CMO et CMO, CMOI. Je pense que c'est. Je ne vais pas exécuter le code, mais pour le but de l'exemple, ça devrait se faire. Euh, puis, maintenant, sauvegarder. Puis, je quitte Emacs. Euh, donc, j'ai changé quelque chose. Et comment je peux. Euh, interroger Git pour voir si, euh, quelles sont les modifications et quel est l'état actuel des choses. Donc, une des commandes que, que moi, j'utilise à répétition, c'est Git status. Euh, et puis, donc, si on regarde ce qu'elle montre, je suis donc je suis sur une certaine branche, Master. Euh, votre branche est à jour avec le dépôt du distant de Master. Ensuite, il y a des modifications qui ne seront pas validées donc, qui ne seront pas enregistrées, disons. Donc on voit que j'ai un fichier plot irregular.py qui a été modifié, mais qui n'a pas encore été inclus pour la prochaine révision. Et je pense que si on verrait le dans notre chemin aussi. Euh, L'autre chose que je peux regarder, c'est la différence entre euh, la dernière version enregistrée et puis la copie que j'ai moi. Si je fais git diff, et puis comme ça. Donc on voit la, la ligne qui a été modifiée. Et puis maintenant, la prochaine chose, c'est qu'on veut ajouter ce fichier-là pour la prochaine révision. Donc, finalement, utiliser la commande git add et le chemin. Comme ça. Et puis maintenant, si on revient à git status, on va voir que les choses ont changé. Maintenant, c'est plus. Euh, un fichier qui est non validé, mais maintenant il est validé, donc prêt à être mis dans la prochaine révision. L'autre chose, c'est que c'est utile de, de. Avec les différentes commandes, ça vaut la peine des fois de lire la documentation, par exemple, avec diff. Maintenant, je verrai qu'il n'y a plus de différence. Mais si je connais les bonnes options, diff cached, ça, ça me montre qu'il y a des différences. Donc, cached, ici, va aller chercher sur le serveur distant pour voir quelles sont les différences tandis que git diff tout court lui considère seulement ce qui est local donc ça distingue les différences euh, comme ça Puis, euh, donc ça c'est euh, j'ai commencé à utiliser ces commandes là déjà vous vous souviendrez de log diff status et puis aussi Blame en est une autre, ces commandes-là je les ai toutes mises sur la même diapositive simplement parce que c'est des commandes qui sont vraiment juste pour l'inspection du dépôt, donc c'est des commandes qui sont utiles mais sans danger dans le sens qu'on peut s'en servir plusieurs fois, elles ne modifieront pas l'état du dépôt d'aucune façon et puis ça, ça permet de trouver disons pourquoi est-ce que j'ai un fichier qui n'est pas enregistré dans une révision, qu'est-ce que j'ai changé. Mais en gros ce sont des commandes qui sont sans danger. Euh, puis euh, je vais vous montrer euh, quelques options qu'on qu peut utiliser avec ces commandes-là. Euh, et je voulais commencer avec donc get status, je voulais les montrer. Et get log aussi. Euh, donc il y a get log. En fait, donc je, on va commencer avec get log. Vous voyez, donc souvent quand, quand les gens discutent de modifications qu'ils font dans Git, ils vont parler de le, le commit euh, tel tel. Donc, ils vont donner ce, cette chaîne de caractère-là qui est quand même pas mal longue. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est ajouter, il y a une option à brève commit qui, elle, va donner les révisions en format avec un, un numéro qui est bien plus court. Donc, c'est pratique donc, si on écrit des courriels plutôt que d'avoir des noms de révision qui prennent la ligne entière, on peut raccourcir un peu. Tu devrais, j'imagine qu'il y a un certain risque éventuellement que ces numéros-là ne soient pas uniques, mais quand même, avec, on parle de six chiffres et lettres, donc je pense que le danger est faible. Et puis, l'autre chose, c'est Git log avec l'option stat. Ça, ça permet de voir dans une révision donnée quels sont les fichiers qui ont été modifiés. Et puis ça, c'est. Donc, si on en voit quelques-uns. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête, dans le sens que euh, une des questions qui se présente, c'est que quand on prépare des révisions, qu'est-ce qu'on va écrire comme message dans le, dans le commit? Et puis, on peut voir que puisque les noms des fichiers modifiés sont disponibles à travers GitLog automatiquement, ce serait un peu inutile de d'écrire soi-même dans le message du commit que j'ai changé chez X, Y et Z parce qu'il y a des outils pour le faire pour nous sans, sans effort. Euh, en général, c'est comment écrire des bons messages de commit, c'est quelque chose qui prend quand même un peu de pratique, c'est quand on commence, on, on écrit des choses qui sont pas nécessairement euh, très utiles pour, pour d'autres usagers qu'avec avec le temps on apprend à formuler les, les messages de commit d'une façon qui indique réellement à d'autres ce qui se passe dans le code quand on fait des modifications. Gitlog euh, a aussi l'option de chercher de faire un grep essentiellement, donc Gitlog grep. et puis euh, SLEZ, donc SLEZ ce serait l'installation sur Harry Brooks, je voulais voir s'il y a des modifications qui ont été faites sur, pour les XC40, je pourrais essayer ça et puis dans ce cas-ci si effectivement ça fonctionne, donc vGrid il y a euh, une modification qui a été faite pour euh, adapter au XC40, euh, donc ça je pourrais faire… On en passer encore bien du temps la, sur les options de Git. Euh, log. Euh, je vais aussi montrer Git Blame. Euh, et puis, je vais prendre Git Blame Share. Exemple, le fichier que j'avais modifié. Ce que fait Git Blame, l'écran n'est pas très grand, mais ce que ça fait, c'est. Ouais, c'est un peu difficile à voir ici. Peut-être Donc l'idée c'est que je vois pour le fichier ligne par ligne qui a fait quelle modification quand. Euh, donc selon, comme je disais c'est un fichier que moi j'avais écrit largement, il y avait Stéphane qui a travaillé un peu là-dessus et on a le, le numéro de la révision aussi. Donc pour des projets partagés c'est quand même utile si on, on a un fichier qui ne fonctionne pas de la façon dont on veut, on peut avoir une idée de qui a fait la modification. Euh, et puis il y a, Git a été programmé euh, au départ c'était par euh, Linus Torvalds donc, qui a aussi programmé le noyau Linux donc il y a une blague qui est que, il y a une commande qui existe qui s'appelle Git Blame mais il n'y a pas de commande qui est Git Praise donc on peut seulement faire des erreurs. Euh, on revient à la présentation. Euh, je vais. Oui. Donc ça c'est la ligne que j'ai modifiée et je, donc j'ai fait un add pour le fichier, mais je n'ai pas encore fait un commit pour la modification. Euh, donc ça c'est si on prenait c'est le seul fichier qui, qui montre cet état là. D'autres questions? Euh, donc, ça, on va en prendre soin tout de suite, en fait. C'est la prochaine diapositive. C'est git commit. Euh, la syntaxe de git commit, en gros, c'est git commit M et le message qu'on veut mettre pour le commit. Alors, ça, ça sauvegarde la modification au dépôt dans une nouvelle révision ou en anglais un commit. Ça ajoute un message dans l'historique des révisions. Et puis, l'autre chose à garder en tête, c'est qu'il y a add et commit qui vont un peu ensemble, main en main, dans le sens où on va peut-être modifier un certain nombre de fichiers, faire des add à répétition. Et finalement, quand on a modifié l'ensemble de fichiers qu'on veut modifier, on va faire un commit pour tous ces add-là. Donc, comment je vais faire ça? Uh, git status, devrait me montrer que c'est ça, j'ai un fichier qui est prêt à être mis dans, la, uh, dans le commit. Git commit -m, uh, je puis. Je vais trouver, non? J'ai un clavier que je ne connais pas très bien. Je vais essayer de mettre des. Je vais l'écrire en, en anglais juste pour éviter des accents. Get commit, uh, update for science network, disons. Comme ça. Et maintenant, si je regarde get status à nouveau. Donc maintenant, sur branche master, votre branche est en avance de d'origine master de un commit. Usez Git push pour publier vos commits locaux, rien à valider, la, la copie de travail est propre. Donc, c'est comme ça. Et maintenant, si je regarde l'historique de révision, Git log, on voit que voilà, 11h32 aujourd'hui, update for, donc maintenant les modifications font partie de l'historique Git. Um, c'est ça. Donc, c'est une des choses que j'en ai parlé un peu, mais c'est que, donc, Git fournit les outils pour faire des révisions, euh, mais, mais n'impose pas, disons, euh, euh, qu'on doive modifier un fichier ou cinq fichiers. Donc, c'est, euh, à ce moment-là, c'est vraiment l'expérience qui entre en jeu en, en termes d'essayer de, de faire des modifications qui constituent des unités logiques et modulaires. Euh, et puis, pour, euh, pour apprendre un peu ces, quelles sont des, des bonnes pratiques, un des conseils qu'on donne c'est d'aller étudier des dépôts euh, qui sont reconnus pour voir comment eux euh, font la révision pièce à pièce, euh, ça permet d'apprendre un peu. Euh, et puis on revient à la présentation. Get push, c'est la prochaine commande. Donc, push, c'est essentiellement, c on va téléverser les révisions vers un dépôt distant. Et puis, ça demande qu'on puisse écrire sur le dépôt distant. Disons, sur GitLab, on a un compte dans lequel on peut euh, écrire nos révisions. Euh, donc, assez facile. Je vais vous montrer ça en deux secondes. Je vous rappelle que quand on regardait Get status, on voyait en avance d'un commit par rapport à, au dépôt distant, et puis juste avant de, de vraiment faire le push, euh, si on lit la documentation, on peut trouver qu'il euh, y a des options qu'on peut donner à git push, donc dry run et puis verbose. Donc ça, ça ne fera rien, mais ça devrait nous montrer ce qui va être fait avec push. Donc ça nous indique qu'effectivement on va, on va pousser une révision et puis maintenant on va la faire pour de cette commande-là, git push, comme ça et maintenant on regarde le status à nouveau, branch master et puis maintenant il n'y a plus de message euh, à propos duquel on est en avance, Tout est, la, la copie de travail est propre comme c'est dit. Um, et puis, c'est ça, je pourrais, um, juste pour démontrer un peu plus, si je reviens au dépôt, on va voir que maintenant de la copie qui est sur GitLab, elle va être mise à jour. Donc, Share, um, Exemple. Et ici, donc, ça c'est la révision que, que j'avais faite. Oui. C'est ça. C'est -ce ça, oui. euh, ça, la copie MIG. Celle-là, elle n'est pas touchée. Donc, ça, ce serait pour euh, incorpor, incorporer ma modification dans ma fourche, dans le dépôt d'origine. Il faudrait faire ce qui s'appelle un, un pull request ou un merge request. Donc, ça, c'est une étape séparée. Yes. Git push. Prochaine commande. Git pull. Euh, télécharge des, chargements, des changements d'un dépôt distant du temps. Euh, donc, si c'est, je reviens à ce que je disais. Donc, on commence par utiliser Git clone pour télécharger un dépôt et par la suite, pour obtenir des modifications, on va faire des Git pull. Euh, L'autre chose qui est utile à de garder en tête, c'est que euh, avant qu'on fasse un push, c'est utile de, si on n'est pas sûr, c'est de commencer par faire un pull pour s'assurer, surtout si c'est un dépôt partagé, euh, imaginez que euh, deux personnes travaillent sur le même dépôt euh, et puis on les télécharge, les dépôts, on fait un clone euh, lundi euh, et maintenant il y a personne A qui va euh, mardi, mercredi, ils font des changements et puis font un push jeudi. Euh, tandis que la personne B, elle, elle garde sa copie du lundi et elle sait son vendredi la semaine prochaine de faire un push. Il va y avoir un conflit parce qu'une um, personne va avoir fait des mises à jour sur le dépôt tandis que l'autre ne les aura pas. Donc c'est pour ça qu'on um, donne souvent euh, on mentionne la phrase pull before push. Donc ça, ça, ça voudrait dire que la personne B, qui travaille plus tard, avant de faire son push, va faire un pour, pour s'assurer qu'ils ont les dernières révisions. Et ouais. euh, Donc moi ce que je voulais faire, c'est euh, juste une, pour démontrer la chose encore une fois, euh, je ne vais, je vais pas tricher, euh, mais vu que je n'ai pas de, disons, de collaborateur en tant que tel pour le dépôt ici, ce que je vais faire c'est que je vais éditer un fichier euh, dans le compte GitLab directement. Ce n'est pas une façon de une méthode de travail que j'utilise habituellement, mais c'est ça va nous imaginer que euh, le travail que je fais ici, je vais modifier ce fichier-là, et puis on imagine que ça représente que je travaille sur le dépôt avec quelqu'un d'autre qui euh, elle fait une modification. Et puis donc, euh, la personne trouve que euh, ah, je, je clique premièrement MT et puis je vois qu'il y a une faute de frappe, n'est-ce pas, dans les grid ici, donc ça comme ça et puis on va faire retour aussi. Euh, puis Je pense que si je descends, commit message, je vais le laisser comme ça sans rien changer, commit changes. C'est fait euh, et puis maintenant donc on commence par regarder ma copie de description et puis on voit qu'on a toujours l'erreur. Maintenant, git pull euh, euh, ouais. et on regarde à nouveau et puis ça a été… bon donc c'est sûr que dans les exemples que je fais, c'est à peine deux ou trois lettres qui sont changées donc c'est un peu… Peut-être, Mais en principe, il y aurait plusieurs modifications qui seraient téléchargées d'un coup. La, non, c'est parce qu'il n'y a eu aucune communication avec le serveur dans ma copie locale, donc le euh, status n'aurait rien affiché. Et puis c'est un bon point. Si quelqu'un, si tu voulais souhaiter voir est-ce qu'il y a des modifications avant que je les télécharge, Pool, en fait, c'est une commande qui fait deux choses en même temps. C'est un. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui savent mieux que moi, mais c'est quelque chose comme fetch et merge, je pense. Oui. Euh, donc, c'est. OK. Oui. Et je, il y a peut-être des options que tu peux donner pour qu'il aille chercher les tags. Oui. Excusez-moi. Est-ce que ce serait possible de reformuler la question parce que ici au téléphone, on n'entend pas? Allô? Bien. Okay. Euh, donc, je dirais que ce que j'ai montré jusqu'ici, c'est euh, pour la, ben, je ne sais pas, 80-90% du temps, c'est souvent des commandes qui sont vraiment suffisantes. Euh, et puis maintenant, on commence à aller dans des commandes qui sont un peu plus avancé, donc euh, Git Branch est la première. Euh, avec Git comme avec euh, SVN, euh, il y a le concept que si on est en train de développer euh, une nouvelle fonctionnalité, on va avoir plusieurs révisions de, de suite qu'on va vouloir garder ensemble. Donc une branche, ça représente une séquence de révision euh, et puis on peut penser à euh, une branche qui serait pour une nouvelle fonctionnalité, pour corriger un bug, une branche, disons, pour… Euh, des adaptations au réseau sciences, mais en, tout cas, en gros c'est une séquence de révision qu'on garde ensemble qui, qui ont un nom euh, de branche. Euh, il y a Git euh, n'impose pas vraiment de contraintes sur comment on, on gère des branches, donc on pourrait penser à des cas qui seraient extrêmes où à chaque révision quelqu'un devrait un nouveau nom de branche, avec Git ce serait possible de le faire, C'est n'est probablement pas une bonne idée, mais si on voulait on, on pourrait. Donc, il y a, um, si on cherche un peu sur Internet, on peut trouver uh, des gens qui discutent « Git workflows. Donc, ça c'est des modèles de gestion de branches qui, qui s'appliquent uh, c'est pour des projets où il y a quand même un, un certain nombre de collaborateurs qui travaillent ensemble, mais il faut s'entendre sur quand est-ce qu'on va créer des nouvelles branches, quelles vont être des branches qui vont être juste pour nous, des branches partagées. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme branche dans ma copie de Python RPN. que j'ai ici, c'est euh, master. Donc, master, c'est le nom de branche qui est donné par défaut quand on produit un nouveau dépôt. Euh, donc, des fois, ça, vous allez croiser des personnes qui ont parlé de branche master. Donc, c'est ce que ça veut dire, c'est la branche par défaut, la branche principale. Euh, euh, ensuite, si on fait get branch, on n'a pas besoin de donner la liste. Si on ne donne aucune option, ça fait la même chose. Ensuite, on revient à des options get branch all. Donc, maintenant, on commence à voir que. Pour Python RPN, il y a un bon nombre de, de branches qui existent, qui sont distantes. Euh, et puis, maintenant, pour démontrer ce que, comment on pourrait faire produire une nouvelle branche, euh, je vais faire git branch branch. Et puis, euh, je vais modifier la documentation un petit peu le readme pour utiliser euh, la syntaxe Markdown. Donc, ça c'est ça va être le nom de ma nouvelle branche. Euh, ensuite. Donc maintenant on peut faire git branch comme ça, markdown apparaît ici dans la liste euh, et puis prochaine chose c'est git checkout markdown donc premièrement je produis la branche et puis ensuite j'en checkout c'est pour euh, passer dans la copie de cette branche-là basculement sur la branche. Um, et puis, disons que je vais renommer README, je vais le nommer readme.md. Et puis ensuite, je vais modifier readme.md. Uh, donc, on voit que, supposons que je fais de. Et puis en Markdown, des listes, je pense qu'il faut laisser des lignes blanches. Euh, ici, il me semble que je peux faire quelque chose comme ça pour du, la syntaxe Markdown. Euh, ainsi de suite. Ici, si je mets quatre espaces, je pense que ça va me donner du code. 1, 2, trois, quatre. Euh, je peux en faire plus, juste pour, juste pour démontrer. Euh, puis. Donc je vais sortir Dmax Et euh, Git Status devrait me dire que. Donc, Readme a été supprimé. Readme.md est non suivi. Je vais faire Git Add Readme.md. Git Remove Readme. Non, si je le veux plus. et git commit m euh, et puis switch to markdown. C'est beau. Voilà donc git status, donc c'est copie travail et propre. Euh, et si on regarde donc Ma copie, elle a maintenant juste le fichier readme.md. Si je voulais revenir à la copie maître, je ferais Get Checkout Master pour changer de, de branche, basculer de branche. LS maintenant, devrait me montrer qu'il y a plus de... Maintenant, on est de retour à readme plutôt que readme.md. Euh, et puis, finalement, ce que je peux faire, c'est euh, pousser ma nouvelle branche sur... Uh, get lag. Donc get push origin. Ça c'est comme ça, ça devrait marcher. Uh, et puis si on va voir mon dépôt maintenant, uh, la branche Markdown est apparue. Et puis on peut uh, Ça, vous voyez maintenant, il y a un peu de syntaxe Markdown qui apparaît dans le README pour la, suite à la modification que j'ai faite. Ça va? Et je pense que je vais, ouais, je vais. Je vois que le temps passe, donc je ne me rendrai peut-être pas à la toute fin. Je vais, pour le reste, je vais simplement, je ne vais pas faire les démos. Euh, je vais simplement vous montrer ce que j'ai mis sur les diapositives. Euh, get reset. Donc GetReset c'est une commande qui est synonyme avec disons, undo pour si on veut euh, revenir dans le passé et puis défaire des modifications qu'on a faites euh, et puis euh, c'est ça pour trouver exactement comment s'en servir, disons il, a, il va falloir aller dans la documentation mais on peut faire des révisions où on va retourner à l'arrière mais refaire la révision ou bien on peut faire des, donc ça ce serait un reset soft. Ensuite, il y a GetResetHard où on va annuler la révision complètement, on va l'oublier euh, définitivement. Euh, L'autre chose à garder en tête avec Get reset c'est que euh, si vous avez déjà poussé des modifications vers un serveur distant, surtout si le serveur distant est partagé avec d'autres, euh, c'est soit impossible ou une mauvaise idée d'essayer d'utiliser reset À ce moment-là, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est de faire d'utiliser la commande GetRevert qui, elle, va ajouter des nouvelles modifications qui vont représenter euh, l'annulation d'anciennes de, de, révisions. Le problème c'est qu'autrement ce qui peut arriver c'est que disons que moi j'ai fait des révisions euh, lundi-mardi, je les publie dans mon dépôt, quelqu'un en prend une copie mardi et puis moi j'efface ces révisions-là jeudi. La personne qui a fait la copie mardi va avoir une copie du dépôt qui n'a pas vraiment de sens, qui a des révisions qui, qui n'apparaissent plus sur le serveur. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt utiliser Revert que Reset dans certaines circonstances. Euh, Git Merge, donc c'est pour fusionner les branches. Donc, quand on parlait de branches, une des choses que j'ai pas vraiment sonné, c'est que souvent avec les branches, on va avoir une branche qui est pas supposée exister à jamais, mais c'est juste qu'on va travailler là-dessus pendant quelques semaines et puis finalement, on veut la ramener dans la branche maître. Alors, Git Merge, c'est la commande qu'on utilise pour faire cette opération-là, c'est euh, Git Merge non branche. Ce que ça fait, c'est que ça prend euh, la branche non branche et ça va la fusionner dans la branche actuelle. Donc, euh, imaginez que j'ai la branche Markdown que je veux fusionner avec la branche maître, il faudrait que je fasse Git Checkout Master pour être dans la branche maître et pendant que je suis dans cette branche-là, je vais ensuite utiliser la commande Git Merge Markdown euh, et puis euh, dans certains cas plus avancés, surtout pour assurer que les fusions qui sont souvent automatiques marchent correctement, euh, on peut aller lire quelles sont les stratégies de fusion possibles dans la documentation de Merge, des choses comme ours, theirs, j'en ai trouvé une qui s'appelle Patience euh, et puis ça, c'est presque la dernière diapo. Euh, les fusions peuvent être automatiques, mais des fois, il y a des conflits de fusion qui peuvent survenir. Disons que vraiment, j'ai deux personnes qui sont en train de modifier exactement les mêmes lignes de code au même moment. Git n'a pas de moyen de, de savoir qui a raison, euh, mais ce que Git va faire à ce moment-là, c'est indiquer qu'il y a un conflit de fusion. Et puis, juste en, en termes de syntaxe pour reconnaître la, la syntaxe, c'est ce symbole-là pour une branche, le nom de la branche et ensuite euh, séparation, nom de deuxième branche et puis c'est euh, ces conflits-là, il faut euh, les gérer soi-même, décider euh, quelle copie on veut garder. Euh, il y a plusieurs choses dont je n'ai pas parlé. Euh, donc, je n'ai pas parlé de différents outils auxiliaires euh, G et GitK, ce sont des outils graphiques qui permettent de voir quel est l'historique d'un dépôt Ma Git, c'est un mode qui existe dans l'éditeur IMAX qui permet de faire des, des révisions à pour les, etc. Euh, Je n'ai pas parlé de comment on peut interfacer entre un dépôt Git et un dépôt SPN. Euh, OK, j'ai peut-être mentionné les workflows, mais j'en ai pas vraiment parlé. Donc, comment on, on des modèles de gestion de, de branches dans des plus gros projets avec plus de personnes. Je n'ai pas parlé de comment on peut traiter des fichiers binaires avec Git. Je n'ai pas parlé de sous-modules, donc des sous-modules, l'idée c'est que tu un dépôt Git qui en comprend d'autres et donc il y a des euh, méthodes qui permettent, des commandes qui permettent de, euh, de traiter plusieurs dépôts Git ensemble. Euh, et puis grâce à la question de Christian, je pense que j'ai parlé un peu de pull request, mais à peine. Euh, donc pour terminer, je reviens à, à la diapo que j'avais au début de la présentation ce que fait Git euh, et puis euh, il, y a aussi, il y a quand même beaucoup d'informations déjà sur euh, le wiki du PMC à propos de, de Git que vous pouvez consulter à cette adresse-là euh, et puis bien sûr c'est euh, sur Internet en général on trouve euh, bien de l'information sur Git aussi. Je vous remercie. Si y a des questions, je vais peut-être rester dans la salle un peu et puis vous pourrez les poser individuellement. Oui, j'écoute le téléphone. Oui, bonjour. Euh, merci pour la présentation. Et si, euh, s'il si me reste malgré de place, euh, Bonaventure, on, on aurait, euh, on aimerait poser quelques questions. Oui. Euh, euh, on est pas mal familier ici avec Subversion euh, et puis on voulait, on voulait savoir si ce serait possible de partager de la documentation sur euh, comment transférer de l'information de Subversion vers Git. Mm, oui, Ça, il y a, a de la documentation là-dessus sur le wiki du CMC ah. euh, et puis l'autre documentation qui serait générale c'est la page MAN de Git SVN, okay. euh, mais je voudrais commencer par euh, je vais vérifier à nouveau mais je crois qu'avec l'adresse vers le Wiki, je, je, cet après-midi je, ou, ouais, après je vais essayer de vérifier que là-dessus on peut trouver des liens vers la documentation qui concerne euh, l'utilisation de Git ensemble avec SVN. Ok, parfait. Merci. Puis il euh, y avait, euh, avait d'autres questions également. Euh, sur SVN, les numéros de révision, c'est des entiers, donc c'est très, très facile à suivre et tout. Mais là, euh, quand vous avez expliqué Git, vous disiez que c'était des, euh, des chaînes de caractère en fait. C'est vrai. Est-ce qu'il y, est qu y a moyen de convertir ça en, en, avec des, une option ou avec euh, une commande euh, en des entiers? Pas directement. Euh, ce qui est, mais il y a quand même quelques affaires que l'on peut faire. Donc premièrement, il y a, ce qui aide un peu, c'est le format des révisions abrégées que j'ai mentionné. Okay. Git euh, log à bref, Donc ça, c'est plutôt que d'avoir une chaîne de caractères de, je sais pas si c'est 120 ou entre, peu importe le nom, mais ça, ça réduit à, dans, on passe de SVN qui a des chiffres séquentiels à euh, une okay. chaîne de 6 caractères. Mais euh, en fait, la meilleure réponse peut-être, c'est qu'une des choses que j'ai pas parlé, j'ai même pas dit que je n'en ai pas parlé, euh, c'est les tags avec Git. Euh, donc, les tags, c'est essentiellement, ça permet de donner euh, à une révision, à un commit donné, un nom comme, disons, version 1,2,2, euh, okay. mais ça, ça permet d'associer, disons, euh, donc ce ne sont pas tous les commits qui vont avoir un tag, mais tous les commits auxquels on souhaite donner un nom court ou un raccourci de nom, euh, on peut leur, euh, leur donner un nom qui va être plus facile à retrouver oui, parfait. Et, euh, et dernière question si vous permettez, euh, oui. il y avait Mme les commit, vous l'avez euh, expliqué dans votre exemple, c'est quoi la différence entre commit et push? Euh, on fait commit en premier et ensuite on fait push. Donc commit c'est une commande qui euh, on pourrait la faire sans connexion au serveur, sans connexion Internet. Et puis on pourrait faire un commit ou 10 ou le, un, un nombre arbitraire de commits, et ça va simplement enregistrer les modifications dans notre copie locale. Git push va euh, télécharger, téléverser ces euh, commits-là au dépôt distant. Mm, OK. OK, parfait. Parfait, mm. c'est clair. Excellent. Super. Merci beaucoup. Et merci. belle présentation, merci. Merci, au revoir. Merci. Allô, Christian J'écoute. Oui, j'aurais une question sur euh, euh, meilleure pratique pour garder euh, faire le suivi d'un répertoire vide euh, qu'on veut pousser sur euh, GitLab. C'est quoi la meilleure façon de, de faire Qu'est-ce que tu suggères j'ai En fait, le, le volume est très fort, donc c'est j'ai de la misère à bien comprendre la question. Est-ce que vous pouvez parler oui. plus doucement un peu peut-être? Oui, oui. Est-ce que c'est mieux? C'est Maintenant, on est... En fait, maintenant, c'est rendu... Je pense normal. C'est ça. OK, maintenant, vous pouvez... Parlez euh, comme au début, c'est normal à ajuster le volume, donc ça devrait aller mieux. OK. <rire> euh, j'ai euh, des répertoires vides que je voudrais garder et pousser sur euh, GitLab. Des répertoires vides. C'est ça? Oui, répertoire vide Ok. et je me demandais, euh, qu'est-ce que tu suggères pour, euh, c'est quoi la meilleure pratique, meilleure façon de faire? Euh, donc, je, mais je penserais qu'à la base, les répertoires peuvent être vides et qu'on peut les pousser néanmoins ou est-ce que, je me trompe, est-ce que si un répertoire est vide, il y a des, des commandes habituelles de Git ne fonctionneront pas? Euh, en fait, je pense que... Si le répertoire est vide, on peut pas le pousser sur... Je euh... vois ouais. Oui, ça se peut bien. Tout euh, de suite, comme ça, j'ai... Non, c'est ça. Évidemment, je veux dire, la première question qui me vient en tête, c'est puisque le répertoire est vide, c'est quoi l'utilité de, de l'enregistrer dans l'historique J'ai l'impression que s'il ne contient rien à un certain niveau, il est... Pas facile, mais ben, euh, par exemple, si j'ai un répertoire bin dans lequel euh, va euh, s'ajouter euh, des fichiers compilés après l'installation, bin, bin comme binaire, c'est ça Oui. Ok, j'avais compris vite comme euh, sans rien dedans. Bin, euh, d'accord. Euh, bonne question. C'est ça que donc je sais pas parce que la seule chose qui me vient en tête c'est qu'il y a peut-être que vous savez déjà il y a ça s'appelle le fichier .gitignore qui permet d'avoir des répertoires qu'on ne considère pas dans… que Git va ignorer, va pas suivre pour contenu, mais autrement, non, c'est ça, il faudrait que je regarde s'il y a moyen de sauvegarder des répertoires comme ceux qui sont… où on veut garder une certaine arborescence de sont répertoires mais qui ne contiennent rien, je ne sais pas la